PELINC, euh, c'est une industrie où on conçoit et on fabrique des machines intelligentes de tri. Euh, notamment des machines voilà, qui sont capables de trier euh, tout type euh, de déchets. D'une part, voilà, des déchets de la poubelle jaune, aussi des déchets euh, beaucoup plus industriels, notamment des métaux par exemple. On est une, une industrie, une industrie donc à côté euh, d'Aix-en-Provence. On fabrique euh, toutes nos, nos machines, toutes nos machines euh, sur place à Pertuis qu'on exporte à l'international dans plus de, de 40 pays. Donc, en plus au-delà de, de concevoir et de fabriquer ces machines, on apporte aussi un service à nos clients et euh, on, on les accompagne durant toute la durée d'utilisation de, de nos machines. En recherche, bah, principalement tout type de profils en fait qui sont liés à une industrie. Euh, donc ça peut être notamment euh, voilà, tout type de technicien, euh, notamment des commerciaux, beaucoup. Euh, aussi on a une direction technique avec euh, bah, tous les profils euh, R&D, euh, voilà, en, voilà, en mécanique, en pneumatique, en électrotech, euh, aussi beaucoup en informatique. On essaie de concevoir des, des machines beaucoup plus connectées, de se diriger vers l'intelligence artificielle. Euh, donc on a beaucoup. Voilà, beaucoup de profils de développeurs et aussi euh, voilà, tout type euh, en génie industriel par exemple. Euh, je connais un petit peu l'UTBM, d'une part aussi de toutes les filières euh, et aussi car on a des anciens élèves euh, chez nous également.